Une ouverture d'esprit serait très nécessaire durant cette période, vous pourriez avoir un sentiment de malaise ou d'anxiété à propos de certaines craintes profondes qui pourraient refaire surface. Il serait mieux durant cette période de vous tenir à la routine, exécuter vos tâches sans improviser. Les initiatives pourraient se révéler contre-productives mercredi, jeudi et vendredi, la lune sera dans le bélier, votre neuvième maison, des très belles énergies règnent et dont vous devriez profiter au maximum, surtout si vous travaillez dans le domaine artistique de tous les niveaux, musique, peinture, littérature, production de films, etc. Sinon, vous pourriez vous trouver en train de décorer votre maison, ajouter des nouvelles plantes ou faire quelque chose pour rajouter de l'éclat et de la beauté chez vous. Au niveau intime, vous pourriez montrer votre amour et affection dans des rapports sexuels exaltants et passionnés. Il y aurait quelques impulsivités au niveau de la parole, mais rien de grave. La chance vous sourit, profitez-en. Samedi et dimanche, la lune sera dans le taureau, votre dixième maison. Si vous travaillez durant la fin de la semaine, vous auriez l'opportunité de faire des revenus supplémentaires, surtout si vous travaillez dans le domaine des ventes et des échanges commerciaux. Les énergies de cette fin de semaine sont très propices pour ce genre d'activité. Si vous ne travaillez pas, vous auriez l'opportunité de trouver des, des bonnes aubaines en magasinant, mais aussi vous pourriez avoir tendance à dépenser trop, alors vous pourriez acheter des choses dont vous n'auriez pas besoin à cause du bon prix seulement. Alors, soyez attentif à ça.